Les conversations socratiques, c'est venu de, bon, de mon, mon amour de la, de la Grèce antique, enfin, pas de toute la Grèce antique, mais d'une partie de, de l'Agora, des, des débats, Socrate, tout ça. Je dis que les discussions doivent être, ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'est-à-dire les discussions doivent être en public, devant tout le monde, au moins du marché ou à côté du marché. J'ai décidé de pas. de, de ce qu'on ne décide pas à ma place. Je crois que c'est la première. Que, que la fatalité ne décide pas à ma place. D'inventer l'aventure qui me semblait la plus nécessaire et la plus, la plus nécessaire à vivre dans l'endroit où, où j'habitais, à Toulouse, et où je voulais rester. Et, et avec les gens avec, les, les gens avec lesquels je vivais. J'ai décidé de vivre une très très très grande aventure, à la fois intellectuelle, éthique, politique, poétique, artistique, et la plus grande que je pouvais, de tout, de tout, avec la plus grande ambition, la, la plus grande ambition du monde, en me disant que c'est pas parce que j'étais là que j'avais droit à des miettes. Eh bien non, là où on est, on a le droit au plus grandes, même le devoir d'avoir les plus grandes ambitions pour l'humanité, pour, pour soi-même. On s'est battu pour avoir une petite place, on s'est battu pendant 7 ans, la place dont je parlais tout à l'heure. Et quand on a lancé les commerces socratiques, la place y était. Elle y était depuis déjà 7 ou 8 ans. Donc il y a une place qui est euh, disons presque triangulaire, tu vois. Mais qui a, il y a des marches sur un, tout un côté là, il y a des commerces, il y a un hôtel, des restaurants. Il y a des marches, il y a des marches un peu de l'autre côté pour rentrer. Et elle est en contrebas de la rue, tu vois. Ça fait comme un amphithéâtre, un petit amphithéâtre naturel, au milieu d'une statue. Donc on s'installe là, on installe des chaises avec beaucoup de chaises qui sont qui sont rangées, que les gens prennent en, en mesure euh, quand ils arrivent. Euh, on le faisait sans micro au début, puis après quand euh, il y a eu un peu plus de monde, on l'a fait, euh, fait avec une petite sono, un micro. Donc il y a quelqu'un qui présente euh, le sujet et tout ça. Et puis après la parole est à, à la personne qu'on a invitée, qui doit dire ce. bon voilà, développer ce qu'elle a développé. Et ensuite. Euh, il y a un contradicteur principal qui, euh, qui euh, essaie de pousser les gens, qui a préparé un peu, qui essaie de pousser les gens dans leurs contradictions, en leur montrant des choses comme ça. Et puis après le relais se fait avec tous les, tous les participants qui prennent le relais du contradicteur pour, pour pousser la conversation. Et là on a théorisé beaucoup de choses, on a, on a fait beaucoup le, la théorie de ce qu'on faisait. De ce qu Essayer de comprendre ce qu'on faisait, parce qu'on ne savait pas toujours ce qu'on faisait. Hein. Dans le quartier, il y a une sanction civique, c'est extrêmement important, parce que si tu ne tu peux pas être là sur la place du quartier et dire je fais ça, je fais ça, je fais ça, et puis toute la semaine faire le contraire, tu comprends ce que je veux dire, parce que les gens ils te rappellent à l'ordre, et ça nous est arrivé, moi ça m'est arrivé personnellement euh, d'être rappelé à l'ordre sur un, un nettoyage de la place, euh, j'en ai pris pour mon grade avec les commerçants, et ils avaient raison, il y en a d'autres qui ont été rappelés à l'ordre par rapport au, au clan d'eau, qui faisaient des de raisonnements sur le clan d'eau. Il y a des gens qui sont venus, qui l'ont dit, d'accord, mais venez chez nous, on en a beaucoup, alors vous allez nous aider à régler le problème, parce que euh, vous savez tout, vous savez tout faire, vous avez résolu tout le problème, mais venez, venez, parce que nous on a des problèmes, on n'est pas contre eux, mais on a des problèmes, venez régler, puisque vous êtes si fort. Il, il y a des sanctions civiles dans la guerre. tu ne peux pas dire un truc et faire le contraire dans la semaine. Je ne dis pas que les gens t'observent, mais enfin, euh, tu, vois, tu comprends. Vous, vous, vous comprenez ce que je veux dire C'est là qu'on met en, en jeu la vraie philosophie, c'est-à-dire la philosophie c'est euh, essayer d'être sage, le plus sage possible, mais dans la vie, pas simplement dans le verbe, tu vois, dans la vie. Alors le premier sujet, c'était des euh, sujet autour de la démocratie. Voilà. D'ailleurs, on avait fait un truc sur Tocqueville, parce que moi je lisais beaucoup Tocqueville à cette époque, Bon, après on a fait des conversations sur, euh, bon, sur le quartier, effectivement, sur les poubelles. Euh, une des conversations les plus, où il y a eu le plus de monde, c'était celle sur Olympe de Gouges. Sur, euh, voilà. Parce qu'on avait un copain euh, qui s'appelait Félix Castan, qui était un poète, et un théoricien occitan qui est très important pour nous, de la décentralisation, qui avait fait un bouquin sur Olympe de Gouges, parce qu'elle est Olympe de Gouges de Montauban. Et donc il avait travaillé sur elle. Et on a fait une conversation sur elle, alors oh là, là, on a. Pouh Là, c'était la conversation socratique on a, eu, on a eu le plus de monde de toute l'histoire. Là, il y avait un, un nombre de gens extraordinaires et une très bonne conversation. Après, on avait fait un truc, il y a des anecdotes. J'avais demandé une conversation, de mener une conversation socratique avec contradicteurs, euh, aux, aux gens. Aux, comment, ça, comment on appelle ça au, on appelle ça passe, passe à les fans, comment on appelle ça les supporters, les supporters de, de l'OM, de la section du virage, je ne sais pas lequel. Voilà. Alors, parce que c'est Massilia qui m'avait parlé, il m'avait dit, mais ils ont des choses à dire. J'avais parlé un peu au téléphone et ils avaient une philosophie du supportage de, de l'Olympique de Marseille qui était extrêmement intéressante. Et donc, on les a fait venir. Alors, eux, ils se, de, ils se demandaient, tu vois, eux, c'est des supporters de Marseille, mais qui réfléchissent, tu vois. Et alors bon, c'était le rap, le raga le, le supportage de Marseille. Et ça leur a fait plaisir qu'on qu prenne leurs idées au sérieux, parce qu'ils avaient développé une page ou deux, tu vois, où ils avaient dit, c'est ça la philosophie de, le, de, de la supportage, c'est pas n'importe quoi. Et ils avaient dit aux autres, c'est pas n'importe quoi, et ça nous intéresse. Donc, ils sont venus, se dire on va aller demander des philosophes et ils ne savaient pas trop où ils allaient retrouver. Et effectivement, il y a des profs de philo, tout ça. Et nous ont exposé leur philosophie du sportage et ils ont été contredits par les, des philosophes, des, des penseurs, et, enfin contredits ou posés des questions très précises. C'était magnifique. Et malheureusement, malheureusement, il y a une espèce de connard, de pseudo philosophes gauchisant, alternatifs, euh, rugissants, plaintif et, et paumés. C'est la seule fois où il y a une bagarre dans les... Lui, pour eux, les... pour lui, les supporters de l'OM, c'était facho. Il s'était mis ça dans le crâne. Il n'a pas du tout écouté ce que les gens ont dit. Ah non, non, mais un connard fini, tu vois. Il venait avec une idée toute faite, lui. Donc, il s'est assis là, et il n'a même pas écouté une seconde ce que disaient les mecs, et après, il les a agressés bêtement, et, et, et il... c'est eux qui est venus, à la castagne avec eux. Tu vois? Alors, eux, bon, ils ont été gentils, ils étaient 100 fois plus costauds que lui, tu vois. Ils auraient pu le. le le tuer, mais lui, il se battait nerveusement. Oh, c'est chaud, l'OM, c'est que les corps, les sports, gna gna, tu vois Alors eux, ils se sont pas trop, trop démontés, et ils l'ont calmé, tu vois, ils l'ont un, un peu serré, la, tu vois, ils ont un peu serré le cou, ils l'ont calmé, mais il y a eu une petite bagarre, c'est la seule fois. Alors que, mais vraiment, alors, c'était pour dire que quand il y a l'OM qui vient, les supporters d'OM, il y a des bagarres. C'était pour faire croire ça, quoi. Alors que, les, les mecs, ils étaient pacifiques, tu vois. Ils avaient compris la, ce qu'on voulait, tu vois. Ils sont venus au début se demander quoi. Mais on les a installés, ils ont mangé avec nous, on les a installés, ils ont, ils ont vu les gens qui étaient là, ils ont vu que c'était des gens normaux, <rire> que personne ne voulait les agresser, tu vois, qu'on voulait comprendre ce qu'ils disaient. Ils ont expliqué, ils avaient fait un. Ils avaient, ils avaient écrit, tu sais. C'était magnifique leur, leur, leur intervention. Il eu Bon, ça n'a pas trop gâché, mais enfin. Euh, anecdotiquement, tu vois, ça prouve quand même certaines, certaines petites, petites choses, tu vois, voilà. Déjà, la première chose, c'est d'avoir un lieu. C'est pour ça qu'on a passé tant de temps pour avoir un jardin, pour avoir une place. Ça a été sept ans de travail pour avoir la place. Tu peux rien faire sans, sans place. Alors, tu peux faire des trucs dans des espaces privés, mais des espaces privés, d'abord, il n'y en a pas beaucoup, puis des fois, c'est très serré et tout ça. Donc, il faut... Et puis en plus, ce qui est important aussi, c'est très important, c'est que tu fasses la publicité de ce que tu fais en le faisant. Tu comprends ce que je veux dire C'est-à-dire que si tu le fais dehors, par le fait que tu le fasses, tu fais de la publicité de la chose. Parce que les gens, ils, ils disent « vous faites quoi là On fait ça et on le refera la semaine prochaine. » C'est déjà une publicité qui se met en place. En plus, on n'écarte personne, euh, ce n'est pas un lobby. C'est très très important ça aussi parce que je vois encore qu'il y a des gens qui se comportent d'un point de vue euh, lobbying un peu. Nous c'est pas un lobby, c'est la pure démocratie de la rue. C'est certainement mon histoire, tu sais. Euh, moi j'étais un petit garçon d'une cité, je jouais au foot, je faisais des conneries en bas. Et puis après, je lisais beaucoup, en fait, par rapport à mes, mes copains, je lisais. À plein de trucs, j'étais le premier et c'est moi qui restais le plus tard. Mais je sais pas ce qu'ils faisaient le soir, mais moi je lisais. Sous les couvertures, je lisais tout le temps. Parce que j'avais un grand-père qui me passait des trucs. <rire> qui me racontait des histoires. C'est ça en fait. Je disais Ah, mais non, mais les Grecs, ils ne faisaient pas comme ça, tu vois. Mais que tu nous emmerdes avec les Grecs. Ouais, je dis, ouais tu vois, que tu nous emmerdes avec les Grecs, là. Mais passe-moi une taf, là, ne m'emmerde pas les Grecs. Je disais Mais si, parce que regardez ça. Et finalement, au bout de moins, j'avais un auditoire. Même les vieux venaient m'écouter. Tu comprends Alors, donc ça m'a poussé à ça m'a poussé aussi à réfléchir parce que les gens ils me demandaient des trucs. Même il y avait des gens, des copains ils venaient me voir, ils me disaient, mais tu nous as raconté un truc là, une fois j'ai un devoir, j'ai un devoir là, ça m'intéresse. Hein, alors je, je vais leur sortais des trucs, tu vois, j'ai aidé les autres devoirs finalement. Tu vois, j'étais pas un parent, j'avais le même âge qu'eux, mais je leur ai aidé parce que je passais un truc et tout ça, parce que c'est de la lecture en fait qui m'a. C'est la lecture. Parce que moi j'ai lu depuis que j'étais petit comme ça, je visais. Et ça a fait la différence entre avec mes copains, parce que mes copains, ils sont tous allés bosser à. Enfin, tu vois, ils sont passés le certificat d'études, ils sont allés bosser jeunes. Et moi, l'instituteur et tout ça m'a poussé au lycée. Donc je me suis retrouvé au lycée avec des gens qui n'étaient pas du tout de mon milieu, tu vois. Et ce qui m'a un peu écartelé d'ailleurs dans la vie. Et donc je suis toujours à, toujours, je suis toujours à cheval, moi. Je n'ai jamais, jamais eu un mode précis, moi. J'ai toujours été à cheval parce que, tu vois, je, je me reconnais dans un commande et je suis dans tous. si tu veux, tu comprends. Et, et c'est ça, c'est l'action, l'action tous les jours quoi. Hein, être en pleine action l'action avec, les, avec les, les gens du quartier et tout ça. Tout le temps. En plus j'avais une mère qui était à fond dans l'action. Et, et moi j'étais passionné de la lecture. Donc, confronter ce que je faisais avec d'autres, ça m'a appris à réfléchir. Et puis c'est aussi la beauté de la vie. La beauté de la vie euh, que j'ai appris dans mon... Parce que mes copains, si tu veux, euh, dans la cité, ils ont eu cette beauté de la vie, mais après, ils se sont mis à travailler, ils ont, ils ont fait construire des maisons, ils ont fait des trucs, ils se sont isolés, je sais pas. En fait, la cité pour eux, c'était, ils voulaient l'oublier un peu. Vous comprenez ce que je veux dire Ils voulaient l'oublier. Et moi, je l'oubliais, enfin, j'en étais tiré, mais il y avait des choses qui me, qui, qui, qui me plairont à vie et que j'ai essayé de refaire dans mon quartier. Tu comprends Cette espèce de choses que fait que les gens descendent en bas et se croisent et que, et que voilà tu joues avec les filles, tu, tu gardes le gosse de l'un, tu demandes un service à l'autre. Pour moi, c'est comme ça la vie. Je <rire> n'ai jamais pu m'engager. Pour moi, la vie, c'est comme ça. Tu comprends c'est voilà J'ai grandi comme ça et, et ensuite, adulte, j'ai fait pareil. Et c'est pour moi, c'est la, la vie. au comité de quartier, on avait des fois des gens qui disaient oui, mais ça, il faut revenir à l'époque pré-chrétienne pour comprendre. Et puis, les gens, bon, alors tout le monde leur dit non, non, non, mais là, on, là il faut qu'on décide quelque chose. Il est 10 heures, va, je dois rentrer chez moi. On ne peut pas avoir le temps de, que tu nous parles de, de, de l'ère pré-chrétienne et comment à l'ère pré-chrétienne, il avait le linge, tu vois, ou comment les voisins collaboraient. En fait, tu vois, je prends un exemple factice, mais c'est arrivé pour les poubelles, d'ailleurs. Et c'était chose-là. Quelqu'un qui nous a fait un exposé sur les poubelles à travers les âges, tu sais. Bon, mais au comité de quartier, les gens, ils disent non, non, on doit décider demain le truc là, non, pas, pas d'exposé maintenant, tu vois. Alors on dit bon, mais il faut un lieu où des gens qui, peuvent, qui, qui ont dit ces choses-là à dire, on le disent. Donc il faut un lieu, un moment. Alors on a trouvé le lieu, on a mis longtemps pour l'avoir, mais enfin, on a trouvé le lieu, et, et le moment, et on a organisé ces, con, ces conversations euh, socratiques avec un exposé de quelqu'un et ensuite des, des contradicteurs qui pousse à bout sur des qui pousse à bout sur des sujets et là on a fait venir des gens voilà, de, toute, de toute origine de toute, de toute culture tout ça sur ces choses là c'était une voilà d'ailleurs c'était pas les gens du comité de quartier qui venaient des fois c'était d'autres enfin il y avait les gens du comité de quartier d'autres qui venaient et tout ça et c'était on approfondissait des on approfondissait des des questions vues au sud de, de tout le public, avec des gens, tu sais, qui passent et qui ne veulent pas être euh, assis avec euh, la conversation socratique. Non, non, non, non. Ils restent assis à 20 mètres, mais ils écoutent tout. Ils n'en perdent pas une seconde. Mais ils ne veulent pas se mettre là, tu vois. Ou des gens aux fenêtres, tu vois, qui écoutent d'en haut. Et tu les vois euh, une heure après, ils sont toujours là. Ils écoutent bien <rire> ce qui se passe, mais ils ne descendent pas. Tu vois, c'est une, une manière de... Quand on a fait la première, on a vu un article dans la dépêche. Et le lendemain, il y a des gens qui m'ont contacté qui m'ont dit On a vu l'article dans la dépêche et notre, notre fils ou notre beau-fils, ou je sais pas quoi, s'intéresse beaucoup à ça. Et ça l'intéresse beaucoup. Il est à Paris, il s'intéresse à ça et on va lui faire parvenir le truc. Et après, j'ai reçu un coup de téléphone d'un mec, et je me souviens plus son nom, Sauté, je crois qu'il s'appelait. Et l'année après, il a monté les Cafés Philosophiques à Paris. tu vois. Donc, euh, mais c'était une idée contraire de la nôtre, fait. Enfin, Enfin, il a vu la nôtre ça l'a certainement un peu inspiré mais il a pris un, un espace il a pris un autre créneau que moi je trouve bien aussi mais qui est complémentaire de la nôtre sans le nôtre je trouve qu'il n'est pas bon c'est à dire que nous on part de sujets qui concernent le quartier il y a des gens de partout mais il y a des gens du quartier et ça revient au quartier à la fin c'est à dire qu'un philosophe par exemple qui vient nous parler à la fin on lui pose des questions très précises sur des actions qu'on a nous parce que les philosophes ont on la, on la, on la, la, tendance. la tendance voilà, à laisser les questions en suspens. Tu sais, C'est la perpétuelle interrogation. Alors oui, très bien, la perpétuelle interrogation, on ne résoudra pas le problème métaphysique de demain. Mais par contre, demain, nous, on a à décider ça ou ça. Qu'est-ce que vous diriez Et là, il y a une fuite, tu vois Il y a une fuite des responsabilités. Et nous, on est dans un quartier, on peut parler de tout, mais au il y a des choix précis à faire, et on veut que vous nous aidiez à faire ces choix. Est-ce que vous avez quelque chose à dire et ce qui n'est pas le cas dans les cafés philosophiques. Parce que dans les cafés philosophiques, je suis allé un peu, tu vas, tu prends ta voiture, tu vas, tu parles avec les gens, après tu te casses, tu vois, tu vas, tu parles, tu, tu, tu dis un truc, tu peut être le plus utopique possible, tout ça. Puis après tu rentres chez toi, le lendemain, il n'y a personne qui t'interpelle pour te dire, tu as dit ça hier, et tu dois faire ça aujourd'hui. Parce que dans un quartier, c'est important. Donc, je pense que les cafés philosophiques et les autres cafés sont bien parce que ça attire du monde. Il y a un apprentissage de la parole, et tout ça, moi je trouve que c'est bien. Mais ils auraient dû être complémentaires de ce qu'on faisait. Or les cafés philosophiques ont caché ce qu'on faisait. Ce n'est pas de la responsabilité des organisateurs d'ailleurs. Mais c'est un peu de leur irresponsabilité de ne pas avoir pensé à ça. Tu vois Et donc il y a eu un grand triomphe des, comités, des, des cafés philosophiques autres. Et nous, euh, en fait, il euh, y en a eu nous chez nous, puis un peu à Marseille ou dans deux ou trois endroits. Mais ça n'a ça pas. Parce que les gens n'ont pas compris le, le, le... Le, le fondamental de l'enjeu, nous c'est comme en Grèce antique, Socrate il a été rattrapé par, par euh, ses juges quoi, hein, bon, qui étaient des, des, des crétins mais il a été rattrapé, il a été condamné à boire la ciguë parce qu'il parlait, parce qu'il racontait des trucs sur la place du marché, et nous on, voilà, on avait des gens qui disaient on, on connaît mieux, mais nous c'était au vu au sûr, là, de tout le monde, on dit ce qu'on fait, voilà, on ne dit pas ce qu'on ne fait pas, on dit ce qu'on fait, vous êtes d'accord, vous n'êtes pas d'accord, mais le, vous le savez ce qu'on fait, tu vois. Donc euh, là, je pense qu'il que la France, enfin, la, oui, on s'est trompé, en fait, euh, il y a eu une petite erreur. Et je pense que les journalistes en, en, en sont partis responsables, parce que euh, si en même temps que les Cafés Philosophiques, ils avaient fait l'éclairage sur ce qu'étaient les conversations socratiques, euh, il y a eu un moment commun, et je pense que les deux se seraient enrichis.